Alors, pourquoi est-ce que ça t'énerve Parce que tu es autant dans tes illusions qu'eux, et tu veux pas être tu veux pas jouer dans la même cour que. Tu es un élève de es un élève de CP qui ou tu es un élève de CE1 qui vient dire qu'il est un grand face aux élèves de CP. Tu veux pas jouer dans la même cour que, tu veux pas te rendre compte que tu as toi-même des illusions tu mets en place une sorte d'écran de fumée, de voile de fumée, très très fin, très très subtil, qui te permet de faire genre que tu es euh, un peu au-dessus des autres, de faire genre que tu es là à, à comprendre un peu plus les autres, au lieu de te laisser toucher par euh, ta propre déchéance. Et parce que ta déchéance, c'est celle des autres. Tu préfères être médiocre par... Euh, tu préfères adhérer à cette médiocrité, celle que je viens de te décrire. C'est une manière pour toi de te, euh, de te cacher... Ouais, je retourne en arrière, j'ai l'impression. C'est une manière pour toi de te cacher ta propre déchéance. Et qu'est-ce que ça résonne ta propre déchéance dans, ton, euh, dans ta structure Tu ne peux pas être partout à la fois. Tu ne peux pas avoir toutes les expériences. Voilà ce que me raconte ta structure. Et c'est aussi valable pour, pour le groupe. On pense, que plus on, va être par, on pense que plus on va être partout à la fois, plus notre valeur va augmenter, plus votre, notre ego va augmenter. Tu refuses de t'effondrer en fait. Tu refuses de te réellement te laisser toucher et que ça te définisse. Tu veux pas que le négatif te définisse. Ça te fait tellement chier. Le négatif ne, veut, ne peut pas me toucher. Je ne veux pas que le négatif me touche parce que sinon je suis foutu. Tu mets dans... Ok. Tu mets ton identité, euh, tu accoles à ton identité certaines valeurs spirituelles qui te font forcément être dans la lumière, qui te font forcément être euh, du bon côté de la barrière. Et ça t'arrange bien. À quel moment tu vas, tu vas nager dans la boue avec les autres, afin de voir comment tu te débrouilles Est-ce que tes principes spirituels sont euh, réellement valables à ce moment-là C'est sur les complotistes, euh, Julien ta question. Tu n'es pas plus valable que les autres. Tu n'es pas moins valable. On en revient à la valeur personnelle que tu te donnes à travers les définitions que tu as de toi. Au-delà même de ce, que, de ce que tu peux en, en dire, au-delà même de euh, la conscience que tu as de toi, aller toucher cette énergie que je nomme déchéance et déchéance ça, ça veut dire déconstruction déchéance ça veut dire je euh, je ne m'aime plus tel que je le euh, tel que je, euh, je ne m'aime plus de la manière dont je le faisais avant je m'aime d'une autre manière parce que tu as le droit de changer de chemin en profondeur, tu te questionnes sur quelle est ma valeur qui quelle est ma valeur qui me dit le plus je t'aime, je m'aime plutôt, pas je t'aime, je m'aime quelle est la valeur qui te dit le plus je m'aime et c'est une quête que tu as et c'est une quête que l'on a tous dans le groupe Merci pour ta question.